Bienvenue dans ma caravane, aujourd'hui on va parler du renforcement différentiel. Alors ça me fait plaisir de vous présenter cette vidéo parce qu'au début je ne comprenais rien au renforcement différentiel. En toute franchise, je confondais ça avec l'économie de jetons. Et ça n'a rien à voir. Alors, si ça te paraît aussi un petit peu nébuleux, cette vidéo est pour toi. Le principe de base du renforcement différentiel, c'est de renforcer des comportements et d'en mettre d'autres sous extinction. Je précise qu'en gros, mettre sous extinction, c'est ne donner aucun feedback quel qu'il soit. Bon, tu t'en doutes, on va renforcer les comportements attendus ou souhaitables. Et ce sont les comportements problématiques que l'on met sous extinction. Par exemple, si on prend notre copain GG, Tu te souviens, je t'en avais déjà parlé. Celui qui a un humour tout pourri aux soirées. Ouais, lui. Eh bien, lors d'un dîner avec GG, faire du renforcement différentiel, ce serait mettre sous extinction toutes ces blagues moisies, c'est-à-dire ne donner aucun feedback. Mais par contre, renforcer toutes les fois où il te parle normalement, en participant activement à la conversation, en lui donnant de l'attention à ce moment-là. Il existe plusieurs formes de renforcement différentiel. Alors ce que je te propose pour ne pas te perdre, c'est de te présenter les principaux dont on parle le plus souvent. On a le DRA, le DRO, le DRL et le DRH. Ne paniquez pas, restez calme. Ça va bien se passer. Le DRA, le renforcement différentiel alternatif. A ah, comme alternatif. On renforce les comportements alternatifs à ceux qui sont indésirables. Par exemple, ta pote vient de se faire larguer. Elle tourne en boucle sur son ex avec un pot de glace à la main façon Bridget Jones. Elle ne parle que de ça, ça la tire vers le bas, c'est la galère. Je peux plus. À bout. Tu vas essayer de renforcer les comportements alternatifs pour la sortir de cette mauvaise passe. Par exemple, au lieu de l'écouter pendant 3 heures parler de son ex au fond du canapé, tu renforces tous les moments où elle parle d'autres choses, les moments que vous passez ensemble à faire une autre activité, bref, tout autre comportement alternatif à celui de parler de son ex en boucle. Les variantes du DRA. On a ce que l'on appelle le DRI, le Renforcement Différentiel Incompatible. On renforce les comportements alternatifs qui sont physiquement incompatibles avec le comportement indésirable. Toujours avec l'exemple de ta pote, un comportement incompatible, ce serait par exemple de la faire parler du dernier bouquin qu'elle a lu. Parce que si elle parle de son bouquin, elle peut pas en même temps parler de son ex, normalement. Ou encore plus incompatible. Tu chantes avec elle. Elle ne peut pas chanter, et parler de son ex en même temps, c'est physiquement incompatible. Le DRO, O comme Other, autre comportement. Là, on renforce chaque fois que le comportement n'est pas apparu pendant un intervalle de temps. En fait, on renforce bien l'absence de comportement indésirable pendant des intervalles de temps. Par exemple, si un enfant suce son pouce et que c'est le comportement indésirable se passe C'est horrible Non, c'est pas si horrible que ça euh, désolé, je prends les exemples que je peux, ok. Eh bien, on va renforcer l'enfant s'il ne suce pas son pouce de la matinée. On pourra, par exemple, lui donner une sucette pour le féliciter et renforcer son comportement de ne pas avoir sucer son pouce de la matinée. Alors, il y a peut-être deux types de DRO que l'on peut préciser. Quand on cherche à éliminer un comportement problème, Ouais. On fait généralement un DRO à intervalle complet. Si le comportement n'apparaît pas pendant tout l'intervalle, je renforce. Et l'intervalle peut être fixe ou variable. Mais parfois, on va plutôt vouloir chercher à diminuer la force, la puissance, l'intensité d'un comportement. Bref, le niveau. D'un comportement. Là, dans ce cas, on fera plutôt un DRO, à enregistrement momentané. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. C'est-à-dire qu'on a toujours nos intervalles de temps. Et si le comportement est absent à la fin de l'intervalle, je renforce. bah ouais juste à la fin. C'est pour ça que ça diminue sa force, mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser pour éliminer complètement le comportement. On voit beaucoup ça aussi en salle de classe avec les enseignants. C'est-à-dire quand l'enseignant part de la salle, vous allez voir que généralement les élèves se mettent à parler, mettent le bazar, etc. Et dès que l'enseignant revient dans la salle, pouf, tout le monde s'arrête. L'enseignant peut dire hein, c'est bien, vous êtes calme. En fait, il aura juste contribué à diminuer la force et l'intensité du comportement euh, bavardage. Mais il ne l'aura pas éliminé complètement, parce qu'il y a fort à parier que la prochaine fois qu'il ressortira de la salle, tout le monde va se remettre à parler. Mais au moins, c'est pas le gros bazar, le gros Bronx, etc. On diminue l'intensité. Là aussi, l'intervalle peut être fixe ou variable. Le DRL, le renforcement différentiel of lower rates of responding. Win, the yes needs a no to win. Yes, my dear. On appelle ça aussi le renforcement différentiel de taux de réponse bas. On utilise le DRL quand on cherche à diminuer la fréquence d'un comportement. Parce que c'est pas tant le, le, le comportement en lui-même qui pose problème, mais plutôt sa fréquence, sa répétition. à la différence du DRO où on renforce l'absence d'un comportement, ici on va renforcer quand le comportement apparaît peu. Par exemple, si à domicile tu as un adolescent qui veut toujours te montrer ses vidéos TikTok et que ça te gave. Et je sais que ça peut parler à certains. Donc en soit, t'as rien contre les vidéos TikTok, mais au bout d'une heure, ça devient lassant. <rire> par exemple, une procédure de DRL ici, ce serait de lui dire tu ne peux m'en montrer que 4 par jour. 4, c'est le critère. Et si à la fin de la journée, il t'en a montré 4 ou moins, tu le renforces en proposant par exemple de faire une vidéo TikTok avec lui. Quoique... Des fois, on dirait que le but des parents dans la vie, c'est d'arriver à nous foutre la honte dans n'importe quelle circonstance. L'ado n'aura peut-être pas envie d'avoir son parent sur la vidéo TikTok. Mais bref, tu le renforces. Et enfin, nous avons le DRH. Rien à voir avec les ressources humaines. Le DRH, c'est quand on veut augmenter le taux de réponse, c'est-à-dire le nombre de réponses. On fixe un critère, et si on a un taux qui atteint ou qui dépasse ce critère, on renforce. Par exemple, t'as une cheminée et t'aimerais bien ne pas être la seule à mettre des bûches dans le foyer. Tu fixes un critère atteignable pour ton petit chéri, par exemple mettre deux bûches dans le feu par jour. Et si le critère est atteint, tu renforces. Cet exemple est tout pourri, je suis la première à esquiver cette tâche. Ma famille pourrait faire du DRH avec moi. En pratique, ça donne quoi je tiens à préciser que je ne vais pas rentrer plus en détail dans les procédures de renforcement différentiel. Déjà parce que c'est une vidéo de vulgarisation et que la première vidéo que j'avais faite sur ce sujet que je n'ai pas publié était vraiment imbuvable, indigeste et beaucoup trop complexe. Donc on va juste faire un petit récapitulatif avant de se quitter. Avant tout, je voudrais encore préciser que euh, ce sont des informations qui sont données à titre indicatif. Avant de mettre quoi que ce soit en place, on fait quand même une évaluation fonctionnelle sur le comportement. C'est la base. Hein. Tu cherches à éliminer un comportement Tu as dans ce cas le DRA, alternatif, le DRI, incompatible, et le DRO, à intervalle complet. Et là, tu définis les intervalles de temps. Si tu cherches à réduire l'intensité d'un comportement, là tu as le DRO à enregistrement momentané. Et là encore, tu définis des intervalles de temps. Si tu cherches à ce qu'un comportement apparaisse moins souvent, sans pour autant l'éliminer, là tu as le DRL et tu définis le critère maximum. Et si enfin tu veux qu'un comportement soit émis plus souvent sur un laps de temps, tu as le DRH et tu définis le critère minimum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, un petit pouce level up et un petit commentaire. Ça aide grandement pour le renforcement des vidéos. <rire> pour le référencement des vidéos. Et pour le renforcement de mon comportement. Vous pouvez aussi me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. On se retrouve tout vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne route